Donnez-nous un signe. Ouais. Ouais, euh, il a dit ah ouais. Okay. Il a dit ah ouais. Ouais, il a oh, dit ah oh ouais Capteur de mouvement. Ok. Euh, santé mentale 69 euh, tous les deux. <rire> euh... <rire> Je ne répondrai pas à ce que tu viens de dire. <rire> ouais, ouais, ah pas. oui, pardon. Yes. <rire> <'ai vu> ça. <rire> Très bien. Lampe. Caméra. On n'a pas de trépied, ok. Ok, Mais ça a l'air de bien se en en passer. Tu normalement les Non, t'as m'as pas pris, t'es un radin. J'ai pas pris de trépied. t'es sûr T'as pas pris de radin. T'as pas pris de radin, t'as pas pris de trépieds. J'ai pas, pas pris de radin. <rire> <rire> t'as pas pris de radin, Trépied. Ouais On dit beau jambon. Ah, trop bon, Mais il jambon. a trois des trépieds, t'es aveugle en plus. Attends. Bah ouais, et alors Quel est le problème <rire> Bah c'est pénible un peu. Euh, non, non. Je donne des infos en mousse un peu. Tu crois quand même pas que je vais donner des infos pas en mousse <rire> Attends... Ah Tant pas sur Glacial. Ah, ok. Alors... Du coup ça peut être une orbe, une empreinte ou MF. Ah, je fais tomber ma lampe. Ah les yeux, mes yeux, mes yeux Ok. J'ai Ok. Euh... On a quoi euh... J'ai mis une caméra, hein. Ouais bah j'en ai mis une aussi. Donc on attend une orbe, une empreinte ou un EMF Orbe, emprunte, empreinte ou EMF. Ou EMF. Euh, du coup, je vais mater les orbes pendant que tu allais enquêter, qu'est-ce que en dis Je trouve que c'est une super idée. Nettoyer la zone près de l'encens. Je vais prendre de l'encens. Bah, change de cam, non Ah voilà. regarde. là. Oh. Euh... C'est quoi ça Je crois qu'il m'entend pas. Comment ça euh, se passe J'ai une apparition. Ah hein non, il, il a, il a, le fantôme a popé à côté de moi. J'avais pas d'appareil photo, c'est dommage. C'est pas trop c'est pas trop ce que, ce que j'ai pensé, tu vois. Attends, mais alors, on est attends. sur Discord, pourquoi est-ce qu'on passe pas par le jeu Parce que ça, ça m'évite de cliquer sur les bordels, enfin je sais pas ce que tu Ouais, veux. mais c'est pour le côté un peu immersif, c'est un peu de la trichouille. Ah, bon, bah, la game d'après alors, attends, attends, attends. Ah, okay. euh... attends merci d'Irisor, hein. merci beaucoup pour nos alors, chasseurs de photos, mais moi aussi je flippe quand j'y joue. Eh <rire> bien oui, moi mmh. aussi Le MF c'est toi qui l'avais Ou tu l'as posé Je l'ai posé sur la table. Ok. Donc... Euh, ah, orbes, j'ai l'impression de voir des orbes à droite. Non, c'est la neige à travers les... Bon, c'est la fiesta. Hein. On, a on... Oh on a tout... on a tout Il nous manque juste la dernière preuve. À mon avis, ah. ça va être des empreintes. Ah, il a touché une porte. Ok. Il a touché à une porte mais j'ai pas d'empreinte. En fait c'est peut-être pas une empreinte alors. tu Moi me je dis pense que c'est MF5. Vu euh, un non non mais en fait je, bah, conf... tu... je sais pas trop si c'est d'orbe, j'ai l'impression que c'est la neige à travers la vitre. Ah bon, attends j'arrive. Je pense plus à ça hein. Je prends... je prends une pilule quand même histoire de pas avoir. Mais je pense totalement à ça hein. C'est toi qui oh. ça Fait peur quand même. Euh, c'est quoi ah, ma certaine il, a, ah, y, il vient d'ouvrir une porte, je regarde s'il y a une empreinte, vite Mais oui, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais là <rire> Attends mais moi qui tout le boulot, là. Non, je... Attends, tu crois que le camion, ouais. qu il va se conduire tout seul <rire> Non, c'est pas empreinte. Non, je pense, je vote pour le... Le MF, hein. Ouais. Un MF timide. Ok. Le alors je l'ai. Posé sur la table. Ah ouais, ouais, j'ai pris là. On n'a ah. pas de deuxième MF Le MF à 3. C'est quoi ce qui est en bas là En Sans plus, il on Il, il intervient. Hein. Ah Attends. Il est pas Parce content, que pas que content, il est colère. Hein. Il est pas content, pas content. Attends, le truc ouais. c'est que le fantôme en plus il peut se déplacer sur la nouvelle mise à jour alors des fois un appareil photo, attends... <rire> J'ai un pop de Bitdefender quand je joue avec toi sur mon PC de jeu qui dit en cette Saint-Valentin, rompez avec les fouineurs qui s'intéressent d'un peu trop près à votre vie privée. Bitdefender. Solution à tous vos problèmes. Réduction spéciale Saint-Valentin, pour Lui voyage. Non t'es sérieux là Ouais, je déconne pas, c'est parce que je paye ma licence Bitdefender. Ah ouais... Pour recevoir un pop qui euh, envahit, <rire> qui envahit le jeu et qui dit promo. <rire> Super. bien quoi. Ah mais en fait il se posait en dessous les. Euh... Ok. Euh, J'ai une lampe. J'suis... Prends une autre caméra peut-être. Je... Ouais attends. Je vais. C'est bizarre que. La dernière preuve elle veut pas là. Ouais, ouais. je prends une autre caméra. Je prends une autre caméra. Ouais, peut-être changer la caméra de place, ouais, effectivement. Attends j'ai mis... Normalement il doit y en avoir deux des caméras, moi j'en ai mis une de l'autre côté, je vais essayer celle-là. Ah là. On a une qui pointe là ici. Euh. Ah, peut-être là, en fait. Je sais pas... Euh... Attends, je vais essayer okay. avec la... Je vais taper les pilules, je vais en prendre aussi... Je vais, je vais essayer de regarder la orbe avec... Oh. La caméra au point Ouais... Peut-être récupérer celle-là... Le tour par là. Voilà, comme ça. Parce que là, c'est un peu, ça dure un peu en erreur. Avec les, les flocons de neige. Ok. Je me demande si ça l'énerve pas quand, quand on allume la lumière. Bah, moi, j'allume plus la lumière. Non seulement ça lui fait faire disjoncter le courant, puis en plus, euh, ça. ça nous empêche de faire marcher correctement les. Les Je pose euh, pareil photo euh, sur euh, sur le comptoir. En du coup, on voit moins bien les orbes. Ouais, j'y vais, je vais voir. Va. Hé, hey, c'est les Signal Oh, de déjà... oh Il vient déjà On est en train de me balancer du matos par terre là, il aurait pas changé de place. Ok. Attends, on a on a quoi On a Spirit Box donc Honorio, jumeau ou Mimic. Il vient de m'allumer le courant. Ah bah attends, j'aurais laissé n'a pas le mis Le courant. En train de... Vite vite vite vite. Il vient m'allumer jumeau... un Honorio, le jumeau ou Mimic. Honorio. Mimic Honorio ou les, ou les, euh, les, donc, les jumeaux. En bas. Ah putain mais les jumeaux en plus ils sont chiants parce qu'ils changent de euh, ils sont à deux endroits différents. Mimique, donc empreinte, moi je pense que c'est empreinte, Oh il vient de pop devant moi là, fou <rire> Jumeaux... Ils sont La bah, santé mentale elle en est où euh... Je suis en train de lire un livre, deux secondes. BMF oh. 5. 55 ça va, c'est ok. 55 Ça va, c'est easy. Ouais, c'est easy ouais. Cinq... Oh, attends, c'est l'EF dans Ah non, c'est pas une attaque. Oh, je l'ai vu apparaître, mon gars! <rire> ah oui, oui, oui. Alors attends. T'inquiète, okay. je vais laisser la. Attends ah, mais c'est bizarre, pourquoi on n'arrive pas à avoir cette foutue preuve là? Il intervient encore. Ok. Parce que là, j'ai des orbes Ah, orbe Dans le coin T'as non. non, non. Non, non, c'est une cafetière qui allume ou je sais pas quoi. Une cafetière Ouais, mais non, de non, de ah, façon, non ah non, c'est un caméra. gros flocon, hein. C'est un méga flocon et ça bouge, hein. C'est pas... C'est assez flagrant, quand même. Attends, je vais reprendre... Euh... des orbes dehors. Oh, mais là, oui, non, mais dehors, il <rire> n'y a pas d'orbes dehors. Euh, bon, du coup, ça fait... C'est trompeur, pas... euh... trompeur là. Franchement, c'est trompeur là. Surtout que la Mimique, elle génère elle-même une orbe. Donc ça me, ça me donnerait que ce soit ça. Alors, à mon avis, c'est Gorio ou Twin. Et les Gorio, c'est quoi déjà Qui okay, laisse rarement de traces. C'est entité okay. Gorio. Non, Mimique. Non, c'est pas Gorio, c'est Orio. Ça serait Orb. Et si c'est Les Twins Ouais, attends. Ah, oh, à mon avis, c'est un MF5 qui se déclare pas ça. Ouais, ça sent les MF5. Ça sent les MF5 qui se déclare pas ça. Ouais, je sais quoi, je vais prendre MF, je vais me balader. Si je meurs, de euh, toute façon, euh, c'est ta faute. Bah, en plus, on, on en a qu'un de MF, il faudrait en prendre deux la prochaine fois. Ouais. T'as pris le MF si Non, non, est oui, juste par terre. Je regarde si je trouve pas l'objet maudit. Il forcément un objet maudit à chaque as fois. T'as pris hein, en euh... photo euh, le non l'os le pied non on l'a pas pris en photo hein. non non j'ai pas d'appareil j'y vais j'y vais j'y vais prends en photo le le peton peut-être à l'entrée c'est le trappeur c'est le trappeur ah c'est le trappeur c'est toi le fantôme alors voilà Ok. Alors là on a... Rien, on a un marteau, on a une pelle. La deuxième salle. Non, en première, il y en a pas de... Qu'est-ce qu'il y a Il y a la poubelle avec quoi d'autre Aïe, aïe, aïe. Des chambres d'enfants, il serait parfait. C'est vrai. Juste attention, on peut mettre les pieds dans le plat. T'as quoi Panta ou poupée dans, dans, dans l'armoire Il peut y avoir ça dans l'armoire Ah oui la poupée dans l'armoire Ah non c'est pas la poupée, c'est une peluche... Ah si Oh si Quoi Tu veux quoi jouer avec la poupée La poupée vaudou Ça fait quoi <rire> <rire> ça fait quoi En fait ça enclenche une interaction du fantôme, ça, ça l'oblige à... à faire quelque chose, c'est-à-dire que le poses une porte, du coup Voilà, mais par contre, en fait il y a 10 aiguilles, t'as une chance sur 10 que as, ça tombe sur le cœur, si ça tombe sur le cœur ils nous attaquent. Donc, t'as okay. une chance sur 10 ça. Bah, Alors, bah, mais une aiguille par une aiguille, il spam pas quoi. Hein. En plus, ça fait baisser la sortie okay. mentale. Mais bah, attends. Tu me dis quand t'as cliqué Oh Ah, bah ça a marché. Hein. C'est une attaque ça Ah non, c'est juste une apparition. Tu vois, ça lui, fait, ça lui fait faire une apparition. Bah, en fait, j'ai pas encore touché la poupée. <rire> c'est pas vrai Si <rire> Ah, ok, bah. Tu veux pas sortir plutôt Mais non, mais il faut le faire à l'intérieur, sinon t'entends pas ce qui se passe. C'est pour faire une interaction. Voilà. Oh ah C'était le coeur Oui. Oh non. Putain mais t'as pas de chance toi. T'as une chance sur des tomber sur le cœur, tu tombes sur le cœur. NON. Ah bah si il est mort. Mais. T'es vraiment sérieux quand t'as quand t'as cliqué, ça, ça a envoyé l'aiguille dans le coeur Ouais mais putain, mais t'as tellement pas de chance, c'est incroyable. Il y a une chance sur 10 pour que ça arrive. Moi, j'appelle pas ça de pas de chance. C'est la chance. Il fallait avoir une sacrée chance pour tomber là-dessus. <rire> ah, c'est vrai. On peut voir ça comme enfin, ça. Bon. Il fallait avoir que une sacrée chance. Thune, donc t'as rien perdu, mais oh putain, je me fais attaquer. Il est dans la cuisine. Il est dans la cuisine. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es foutu. Non, il, est dans... il est en train de faire des choses avec mon cadavre. T'es mort, t'es foutu. Fais le temps du canapé. Fais gaffe, t'es mort Eh merde. Bon alors c'était quoi du coup Parce que franchement la dernière... on a tout trouvé vite et la dernière preuve... Euh... Ah Ça... <rire> Je pense que la poupée elle nous a fait baisser la santé mentale un peu radicalement. Euh... Ah c'était les jumeaux